Ils prennent le bus tous les jours. Ce serait bien qu'on prenne le bus tous ah, ils ensemble. Sont, ils sont très bien. Moi je suis très content, très content des transports en commun. C'est pas bon marché, c'est pas bon marché, mais c'est très pratique. Moi, là, alors là, moi, sans transport en commun, je suis bloqué chez moi, je ne peux plus descendre au centre-ville, je ne peux plus aller faire mes courses au centre-ville, mais c'est sûr, c'est sûr. monsieur... le service de transport a décidé de supprimer la ligne numéro 6 à partir du 6 avril. Le problème c'est qu'on n'a pas d'avoir été prévenu au comité de quartier et qu'en plus on est euh, quelque part trop loin de la ligne numéro 3 du 3 mois. Alors on aurait aimé qu'il nous conserve quand même un circuit de, de service et il semblerait que ce, le message ne passe pas bien. Voilà. Alors On est intervenu une première fois avec une pétition et on intervient cette fois-ci en manifestant. Et le problème c'est que ce bus c'est vraiment un bus de proximité, on descendait de chez soi, on avait le bus en face. Il y a beaucoup beaucoup de personnes qui vont être pénalisées, le, le marché sera pénalisé, il y a beaucoup de pépés, de mémés dont je fais partie qui ne viendront plus à ce marché. Et il y a des gens qui vont travailler tous les jours, qui prennent ce circuit, qui, qui, il faut qu'ils aillent à Avenue de l'Odèvre mais c'est vraiment impensable quoi. Surtout que c'est un bus qui est toujours plein. On peut dire que ça rapporte. C'est pas, c'est pas gagner de l'argent que de supprimer cette ligne. sale.